On se retrouve d'abord sur mon compte Instagram où on voit mes 448 petits abonnés. Puis on ouvre directement l'appli Follower Parse où on va accepter leurs conditions de confidentialité et se connecter. Et à ce niveau, je conseille toujours d'utiliser un de tes comptes secondaires. Une fois connecté, on a donc une petite interface qui nous fait un résumé de nos infos sur l'appli. On va tout de suite cliquer sur l'onglet Coin pour commencer à gagner des points en s'abonnant, en likant ou en laissant des commentaires Instagram. Ah, et il faut savoir que les points gagnés avec des follow sont différents de ceux gagnés avec des likes et commentaires et seront donc utilisés en fonction de leur nature. Bon, nous on va choisir follow et cliquer sur le bouton get coin. L'appli va donc nous faire gagner des points de façon automatique jusqu'à ce qu'on ait ainsi pour aller demander nos propres followers. Ok, du coup j'ai cumulé plus de 100 points, donc je vais me rendre sur submit order, entrer le pseudo du compte à booster et le valider. Ensuite, sur cette page, tu peux augmenter les likes et commentaires des posts en cliquant dessus comme ici ou juste demander des followers en appuyant sur Request Follower. On va donc régler le nombre d'abonnés qu'on veut en fonction de nos follower points et valider le tout. On peut après avoir un aperçu de nos commandes en cliquant sur Orders. On voit donc comment avancer celle qu'on vient de lancer et on attend qu'elle soit terminée. Ok, là c'est fini et on peut même voir les notifs de followers ici.